Vous écoutez. Vous, écoutez. Vous écoutez le move. <rire> C'est un une, une très très grande histoire d'amour. Youssoufa, alias je Youssoufa suis... Mabiki, bonsoir. Bonsoir. Je me représente. Hein, moi, c'est toujours hein, Anna. Dans, dans le jargon des, des assureurs, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de malus hein, de, de la province. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un jeu de Mikado, hein, qu'on aurait offert à un Parkinsonien. Hein, personne hein, ne, ne s'amuse jamais. Hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire toujours et, et ravie hein, de, de vous recroiser. Et d'autant plus ravi hein, que, que même aussi physiquement, bon, du fait de, de ce petit accent entièrement hein, que vous connaissez bien vos, vos origines congolaises, hein, que beaucoup de 6 cm d'épaisseur hein, de, de vos lèvres, et bien et là, ça a, du coup une sorte de mix entre cet acteur américain abonné hein, au rôle de psychopathe hein, qui est ce bon vieux et talentueux Forrest Whitaker, et la version adulte hein, de, de Gary Coleman hein, qui jouait le, le sympathique Arnold dans le sérieux Arnold de Wittekar. Non. Gary vous a ah, On pense en âme. Et bien, malgré ce, ce coup bas que, que vous a fait votre père à vous, mm -hmm. hein, à mm -hmm. vos 70 frères et soeurs, hein, en refusant systématiquement la, la contraception, et bien, et bien malgré ça, hein, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de recroiser un rappeur de talent hein, qui, qui, en plus, hein, d'avoir fait les premières parties d'artistes américains prestigieux, hein, tels que les 50 Cent, les Snoop Dogg et, et autres méthodes man, hein, a réussi l'exploit en hein, l'espace de trois albums, hein, non seulement. De, de gagner suffisamment d'argent hein, pour s'offrir au minimum un beau de pièce hein, sur, sur choisi le roi, mais, mais surtout d'être considéré dans le monde du rap hein, comme une sorte de, de BHL à la capuche. Une passion hein, et une aisance hein, pour, pour la langue de Molière, avouons-le, hein, assez rare hein, chez, chez les hommes, hein, sous, sous un ascendant hein, qui que vous n'avez jamais réussi à, à transmettre hein, au chéri Faluna et au un hein, à l'époque où vous étiez leur coach d'écriture hein, dans, dans l'émission Popstar, mais qui vous ont cela dit permis à travers la chanson intitulée « À force de le dire, hein, de, bah de remettre en place hein, cette sorte de, de farfadéréac hein, qui est, qu est ce bon vieux facho d'Éric Zemmour. Hein, » Et en parlant hein, de, de racisme primaire, justement. Hein, dans votre dernier album, hein, « Noir désir, rebaptisé « Noir D hein, » pour éviter tout risque de dommages hein, aussi bien financiers que, que corporels hein, avec ce sanguin de, de Bertrand Cantal, bien, bien, vous, vous abordez une fois de plus la, la question de l'intolérance hein, avec un titre magnifique intitulé « L'enfer, c'est les autres. Hein, » Une chanson prognante hein, si, bah, sur l'amour possible entre un jeune bamboula et, et les musulmans. Là, une, une histoire tragique, hein, que beaucoup malgré mes, mes origines franco-françaises, hein, j'ai bon, vécu plus, plus d'une fois dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé en région de Paca, un véritable berceau de, de la flamette et tricolore, hein, par un, un père, hein, qui en sa qualité de CRS, ça, a hélas toujours eu un hein, profond dégoût hein, pour, pour les cafés au lait et autres bananias, hein, comme on dit, ouais, au, au Front National. Et bien, et bien, de ce fait, je peux vous dire que malheureusement, pour mes petits amis, en sont mes cadeaux. J'ai eu la malchance de, de croiser sa baguette magique, hein, comme il aime, a surnommé surnommer son chaliment Et bien, croyez-moi hein, que mon père a malheureusement réduit en cendres plus, plus d'une idylle. Là, c'est dans, dans le sens propre du terme, d'ailleurs. Et à propos de ce flou de français, pour pas justement. sachez que sur comme vous le chantiez, dans le titre Petit Vénus, hein, vous avez toujours le, le sang qui boue et, et le cœur qui bat, comme on dit. On autant vous au fil de l'amour est en moi. Je absolument ravis à hein, l'idée de, de se laisser transfuser. Hein, si <rire> voyez, de, de, euh, sur ce petit confidence, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition en attendant. Hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance en Angleterre, hein, où une véritable pénurie de béton hein, menace actuellement le, le petit déjeuner des Britanniques. non je comme moi, la cochonne de l'amour est en Oh, on n'a qu'un finalement, hein, celui de pouvoir enfin passer oh, la casserole, comme on dit, et eh bien eh n'hésitez bien, pas à mieux rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move.